Bonjour à tous, bonjour les amis. Salut. Nous sommes à Marseille, nous sommes au Palais du Pharo dans lequel nous avons en effet donné, merci Guy, il vient de faire la mise au point, c'est magnifique, merci, c'est bien d'avoir <rire> des assistants, mieux, on se, on se, mieux, se mieux. voit mieux, voilà. Donc Guy et moi, nous avons eu le plaisir de pouvoir être conférenciers intervenants à un événement national du PMI, Project Management Institute, et chacun de notre côté, nous avons pu donner des conférences, et ça, ça s'est bien passé pour toi Ah ouais, C'était vraiment super, j'ai eu un public formidable, les gens étaient vraiment très sympas et ça a été vraiment ouais, super, super. Moi pareil, j'ai eu le plaisir de pouvoir euh, en effet être dans l'auditorium Mais euh, voilà, je me suis éclaté, j'ai entendu des gens rire, des gens sont venus me trouver pour me dire euh, qu'ils ont trouvé ça sympa, donc voilà, c'est toujours positif d'avoir ces retours. Moi mais mon seul regret on... quand même, mon seul regret c'est de, de n'avoir pas pu euh, assister à ta conférence. Mais tu la connais, c'est pas bah grave. oui, mais c'est toujours un régal, c'est me <rire> régal de te voir sur scène. Mais moi c'est mon regret aussi, j'aurais aimé voir ta conférence <rire> ici, parce qu'en fait, on avait des conférences en simultané, en même temps, dans différents endroits, et c'est dommage, on n'a pas pu se, se soutenir mutuellement, mais c'est pas grave, on aura d'autres occasions. Oui, hein. On aura voilà, on a, on a nos badges. Hein. Ah oui, oui, on a les badges, hein, a les ça badges. rigole pas, hein, c'est <rire> du sérieux. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Oui. <coughs> euh... C'est de parler un petit peu du monde associatif. Vous savez, au fil des vidéos, vous avez bien compris que je suis un fervent du, du don, de don de soi, du don de son temps, du don de son, de son énergie, de ses compétences. Et bien entendu, je, je suis membre et en même temps membre et sympathisant de diverses associations. Et il y avait quelque chose que j'avais envie de parler avec vous, c'est parfois la difficulté de faire face à des, des problèmes d'ego il y a des, des difficultés de pouvoir parce oui. que certaines personnes bien que nous soyons là à titre bénévole on donne de son temps gratuitement certaines personnes semblent avoir des enjeux en tout cas semblent euh, se nourrir de l'associatif pour probablement nourrir un ego ou tout simplement des, des prises de pouvoir oui. euh, voilà et c'est parfois assez difficile à, à gérer tu Ça veux, veux dire fait... quelque chose par pardon oui c'est vrai, est, est vrai que quand on est responsable d'une association et qu'on se donne beaucoup de mal pour cette association, il arrive que, euh, comme on se donne beaucoup de mal, on n'accepte pas euh, les critiques, euh, on n'accepte pas les réclamations de ses adhérents ou de ses clients, puisque en fait, quelque part, les adhérents sont aussi des clients, et euh, on a du mal à se remettre en cause. Et on finit par mélanger un petit peu euh, l'association le, le, et euh, une société privée dans laquelle on fait ce qu'on a envie. Oui, et c'est parfois difficile parce que moi, par exemple, j'ai commis, moi, au sein d'une de, de ces associations-là, une maladresse, une maladresse, je vais dire... Euh, euh, comment dire, de, de, où j'ai mis une phrase sous, sous mes emails qui, euh, qui n'a pas été acceptée, qui a été mal interprétée, euh, pour laquelle j'ai peut-être, moi aussi, et donc je fais mon propre mea culpa, fait preuve peut-être d'un peu d'ego, euh, vous savez, à force d'avoir du succès en conférence. Euh, Alors, attends, non, je... mais, non mais c'est ça, ah, euh, ouais. voilà, je, je fais un petit mea culpa, c'est que j'ai conscience que de mon côté, j'ai peut-être créé, euh, euh, au sein d'une de ces associations, des, euh, des conflits qui n'auraient peut-être pas eu lieu d'être. Alors ce qui est amusant, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec Michel, mais ça rien il vous a quand même donné sa version, Michel, je ne suis pas du tout d'accord avec toi parce que tu es un type formidable, ce que tu avais mis, tu avais parfaitement le droit de le faire et dire que tu as commis une maladresse, non, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mal interprété tes propos, tu n'as commis aucune maladresse et tu peux être fier de toi parce que tu es un super conférencier et en tout cas, si on parle de l'association dans laquelle on a le plaisir de se trouver tous les deux, pour moi tu es le meilleur conférencier. Bon, c'était pas prévu que me dises ça. Mais donc, moi, de mon côté, je veux juste dire que parfois, on peut en effet, soi-même, personnellement, on peut pointer les gens du doigt, mais que parfois, le problème, on peut aussi le chercher chez nous. Et moi, j'ai envie de dire que, voilà, j'ai été probablement la cause de dissensions et de problèmes et de malentendus La cause ou la sein. victime, la cause ou la voilà. victime. Voilà, peut-être les deux. Peut voilà, je, je, je prends sur moi mmh. et c'est aussi pouvoir, c'est ça aussi, être optimiste, c'est savoir accepter que nous aussi, parfois, eh ben, euh, on fait peut-être preuve de maladresse ou, ben voilà, mon ego, voilà. Quand on fait de la scène, on a un minimum d'ego quand même. Et peut-être que j'ai mal utilisé cet ego-là. Voilà. Enfin, ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo pour avoir un esprit positif, c'est que <rire> dans les associations, quelles qu'elles soient, quand vous donnez de vous, eh bien, il se peut que vous ayez un sentiment d'injustice. Oui. Ou que vous, avez, vous ayez le sentiment euh, que, que ce soit du gâchis. Oui. C'est ça aussi. C'est que d'essayer de, de, de concilier... Euh, vraiment toutes ces personnalités euh, sans parler d'ego, mais ces personnalités chacun qui veut donner à sa façon et d'arriver à, à, à concilier toutes ces façons-là pour en faire un but magnifique oui. voilà, il y a une association il y a des gens intelligents, il y a des gens talentueux quelle que soit l'association, c'est d'arriver à dire on arrive à combiner toutes ces personnalités oui. pour en faire quelque chose de constructif et positif, parce qu'au fond quand on donne de son temps, c'est vraiment pour faire quelque chose de bien et de oui, bon, c'est ce que j'ai envie de retenir c'est que euh, malgré tout cela eh bien continuons à en donner, continuons voilà. à aller l'avant, euh, enterrons des haches de guerre qui parfois sont des haches de guerre quand on réfléchit. C'est parfois des disputes de coups pour se dit mais bon sens de quoi on parle en fait. Franchement quand on va à l'essentiel, de quoi on parle et quand on voit tout ce qu'on peut recevoir et s'enrichir de ce qu'on reçoit des autres, c'est ce que j'ai envie de retenir. Ah, attends ah, je vais changer de main parce que je commence à avoir une crampe, voilà, attends. Alors ce qui est amusant, est ce dont parle Michel, c'est qu'un jour, je jouais avec Google Maps, je crois, et alors je regardais, la, je regardais le, le monde. Et puis en regardant le monde, je voyais après l'Europe, et puis après la France, et puis je regardais la Belgique. Et la Belgique, après, il on, on voyait les Wallons et les Flamands. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que deux peuple comme ça, les Wallons, les Flamands, se tapent dessus parce qu'on est tellement petit dans le monde. Alors qu'en plus c'est une association, on est tout petit riquiqui. Comment c'est possible qu'en étant tout petit riquiqui Rien du tout, on arrive quand même à pas s'entendre. C'est dommage, mais c'est souvent dommage. Hein. c'est souvent, les... souvent dommage. J'ai envie de dire, les amis, euh, cherchez le positif, cherchez le meilleur, enterrons les âges de guerre. Oublions les, les égaux et même quand ils sont là, eh bien, nous devons concilier avec. Ouais. C'est choisir la meilleure solution. Voilà, parfois, on ne peut pas choisir les gens avec qui nous sommes, mais ce n'est pas un problème. C'est peut-être à nous, à, à nous plier, à faire preuve d'humilité ouais. et de se dire voilà, au fond, qu'est-ce qu'on cherche comme résultat. Et de se concentrer sur le résultat et de se dire ouais. qu'au fond, avec toutes ces personnalités, avec beaucoup d'humilité, même si on doit prendre sur soi, c'est de dire on est arrivé à faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, absolument. C'est ce que j'ai envie de retenir. Tu as tout à fait raison. Les amis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao.